Yes, uh. I did. Bonjour à tous, pour changer un peu j'ai voulu enregistrer les réponses que MR Bouvril me laisserait sur l'audio Le bruit utilisé est un bruit blanc, mes questions était de savoir s'il allait bien. Je lui rendais juste un petit dommage à ce grand monsieur qui nous a fait beaucoup rire, mais avant tout je vous déécris un peu cet homme surprenant que j'adorais, je ne certifie en rien que c'est bien sa voix, mais je vous place les réponses que j'y et reçu lors du contact biographie de ce grand monsieur pour rappel André Robert Rimbourg. Dit Bourville, était un acteur, chanteur, et humoriste français. Né le 27 juillet 1917 après Tovic Mar, Seine inférieure, et mort le 23 septembre 1970 à Paris 16e point, fils d'agriculteur normand, il admire Fernandel et tente de devenir artiste lui aussi. Bourville, de son vrai nom André Robert Rimbourg, est né le 27 juillet 1917. Après tout, Vicmar en scène maritime. Il passe son enfance dans le village de Bourville, et, comme son cousin Lucien Rimbourg exerce déjà le métier d'acteur, il prend ce nom, comme nom de scène, pour éviter la confusion. Après un apprentissage de boulanger, il décide de partir à Paris, pour tenter sa chance comme chanteur, surtout dans des radios crochets au début. Il devient connu grâce à sa chanson, Les crayons qu'il interprète dans le film La ferme du pendu, 1945, de Jean Dreville. Son jeu comique, et ses rôles de grand naïf le font adorer des Français, surtout dans les films où il donne La Réplique à Louis de Funet. Ces films sont tous devenus de grands classiques, La Traversée de Paris, 1956, Le Corneau 1964, et La Grande Vadrouille, 1966, de Gérard Houry. Il joue aussi aux côtés de Jean Marais dans deux films en costume, Le Bossu, 1959, et Le Capitan, 1960. On le retrouve avec Fernandel dans l'excellente comédie La Cuisine au beurre, 1963, où il campe un chef cuisinier parisien et obligé de travailler avec un cuisinier méridional ayant des habitudes très différentes. Mais Bourville n'accepte pas que les rôles comiques. Il incarne notamment un abject manipulateur face à Michel Morgan, dans Le miroir à deux faces, 1958. On le redécouvre en 1969 dans l'Arbre de Noël, où il vient en aide à un enfant atteint de leucémie qui aime les loups. Après le tournage du film Le Cercle Rouge, 1970, avec Yves Montand et Alain Delon, il termine le film Le Mur de l'Atlantique, 1970, de Marcel Camus. Ces deux films sortent en salle quelques semaines après sa mort survenue à 53 ans, le 23 septembre 1970 à Paris. I guess this one. On dit que <inaudible> c'est une Quand j'y c'est que je Il parle la cuisine, Par de comptoirs. la cuisine, de comptoirs. la, vie, la vie tiens qui est arrivé, qui est arrivé, est arrivé, I'm not going Je veux venir, je veux venir, je veux venir, je veux venir,